Un notre petite Marseille, en direct sur terre, qui est une dédicace à tous les fonds qui existent au monde, et en normalité des idées, pas de maïdées. Un enfant de la galerie, il a toujours parlé, casse-dé, contre nous de la petite galerie, les moeurs sont dans les moeurs sont dans dans nos campagnes, oh, les euh, temps en, en gante, Égorger égorgez vos chiens et vos campagnes, même vos chats, et surtout vos chiens, euh, nos armes citoyennes, soyez vos bataillons, marchons, marchons, Hello, Sion, BASAR Et non C'est Et le Je